amis vous savez je suis en train de tester la toute nouvelle Fossil Gen 6 Oui la dernière montre connectée de Fossil qui dans le futur, dans un futur plutôt proche on va dire Intégrera le nouveau Wear OS, le Wear OS 3 Je vous le rappelle que c'est prévu pour 2022 sur la Fossil Gen 6 j'ai aussi eu le plaisir de faire un énorme test sur la Galaxy Watch 4. Je vous invite à aller voir le test. Aujourd'hui, on va simplement comparer ces deux montres pour savoir laquelle montre connectée faut-il acheter maintenant ou dans quelques mois. C'est parti Commençons par évoquer la question du prix, la différence de prix entre les deux montres. Actuellement, la Galaxy Watch 4 existe en plusieurs éditions et en plusieurs formats. Oui, on va retrouver la Galaxy Watch 4 en version normale et en version Galaxy Watch 4 classique avec la petite bague rotative ces deux versions auront un petit et un grand format on en a parlé des dizaines et des dizaines de fois mais je vais réévoquer pour la galaxy watch normal on aura un format de 40 mm pour le petit et de 44 mm pour le grand sur la classique un format de 42 mm pour le petit et 46 mm pour le grand puis à cela s'ajoute la possibilité d'avoir une version compatible avec une eSIM une version LTE la Fossil n'a pas de version LTE pour l'instant donc on ne va pas s'attarder sur ce point on aura donc un prix de départ sur le petit format de la galaxy watch 4 normal à 269 euros le grand format sera à 299 euros et pour les versions classiques on sera à 369 euros pour le petit format et 399 euros pour le grand format en parallèle la fossil Gen 6 a aussi deux tailles un format 42 mm et un format 44 mm néanmoins la taille ne change pas le prix on aura un prix de départ à 299 euros que ce soit sur le 42 ou le 44 mm et la montre en fonction de du bracelet surtout pourra aller jusqu'à 329 euros. Du coup, on va pouvoir comparer les prix de la Fossil Gen 6 à celle de la Galaxy Watch 4 normale. Car les deux modèles de 44 mm seront à 299 euros. À 299 euros, vaut-il du coup mieux prendre la Galaxy Watch 4 44 mm ou la Fossil Gen 6 44 mm Continuons Regardons maintenant de plus près les designs, je vous ai déjà mis une petite puce à l'oreille en vous disant qu'il y avait différentes tailles sur les montres, petit format et grand format, mais il y a aussi différentes couleurs. Côté fossile, avec la Genesis, on va s'orienter sur différentes couleurs en fonction du format. Le petit format aura un cadran plutôt or rosé, c'est celui que j'ai ici, avec une petite connotation plutôt féminine. Le grand format, lui, aura un cadran noir ou argenté. A chaque fois, il sera possible lors de l'achat d'ajouter des bracelets supplémentaires. Et il y en a quand même plusieurs qui sont proposés par Fossil. Côté Galaxy Watch 4, on a aussi misé sur la personnalisation. Vous pourrez sur le site choisir différentes couleurs de cadran avec différentes couleurs de bracelets. Ça ira aussi sur des cadrans or-rose, des cadrans noirs ou des cadrans argentés. Et les bracelets, ça ira sur du vert, sur du bleu, sur du blanc, etc. etc. Les deux constructeurs ont misé sur une personnalisation qui pourra satisfaire à la fois mesdames et messieurs. Je le répète, on aura donc deux tailles différentes, 40mm et 44mm sur la Galaxy et 42mm et 44mm sur la fossile. Autre point différenciant, côté fossile, on sera chaque fois sur de l'acier inoxydable pour les matériaux, alors que sur la Samsung, on sera sur de l'aluminium. Vous avez peut-être vu mon crash test de la Galaxy Watch 4, mais c'est l'endroit un petit peu le plus sensible, c'est le cadran en alu. Si on veut de l'acier, il va falloir aller sur un le modèle classique alors que sur la fossile c'est de l'acier. Autre point de différenciation sur, sur la taille de l'écran. Sur la Galaxy Watch 4 en fonction du format, bah, l'écran a un plus petit format. C'est à dire sur la 40 mm vous aurez un écran de 1,2 pouces 416 par 416 pixels sur le grand format de la Samsung c'est un 450 par 450 pixels. Du côté de la fossile peu importe la taille de la montre on aura un écran de 1,3 pouces 1,3 pouces 416 par 416 pixels. On sera du coup sur deux bons écrans à OLED, que ce soit côté Galaxy ou côté fossile. Ensuite, au niveau du cadran, du boîtier, on aura quand même des distinctions au niveau du design. Côté fossile, on sera plutôt côté montre classique avec un bouton en haut, un petit bouton rotatif au milieu et en bas à droite un deuxième bouton qui vont nous permettre la navigation dans le Wear OS. Sur la Galaxy Watch 4, on aura simplement un bouton en haut et un bouton en bas. Et les boutons seront plus d'un style qui s'intègre au boîtier car ils seront rectangulaires. Alors que Côté fossiles on les voit ils sont bien en évidence le style galaxy watch 4 est plutôt un style de montre qu'avec un écran on n'a pas vraiment de lunettes autour comme on pourrait retrouver sur la fossile de lunettes vraiment marquées c'est un parti pris ça permet vraiment d'avoir quelque chose de simple de minimaliste mais c'est vrai que lorsque quelque chose va venir taper sur le bout de l'écran ça va pouvoir l'abîmer mais on a vu que l'écran était quand même bien résistant sur le crash test à l'arrière on va retrouver de grosses différences côté samsung on aura une recharge sans fil côté fossile on aura une, une recharge avec, vous le voyez, les petits traits qui vont permettre la connexion avec le chargeur. Est-ce que la recharge sans fil, c'est plus design Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la recharge de Fossil, on va en parler après, est 2 à 3 fois plus rapide que celle de Samsung. Et ça, il faut le prendre en compte. Grosse différence aussi, c'est que sur la Samsung, on va retrouver beaucoup plus de technologies à l'arrière. En plus d'un cardiofréquencemètre qui est aussi présent sur la fossile, on va retrouver toute la technologie qui va permettre d'avoir un ECG, un tensiomètre et un capteur biométrique, afin d'avoir la composition corporelle. Bref, vous l'aurez compris, les deux montres sont assez sympas, assez belles au niveau du design, au poignet, mais il y a quand même deux styles différents. Après, si on comparait la Fossil Gen 6 à la Galaxy Watch 4 classique, on n'aurait pas cette bague rotative qui fait de la Galaxy Watch 4 une très belle montre aussi. Bague rotative, on serait sur les mêmes matériaux, mon cœur pencherait plus côté Galaxy Watch 4 classique, même si je n'ai pas trouvé de grosse utilité à la lunette rotative. Mais bon, c'est quand même un budget plus haut. Voilà pour le design, maintenant parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Parce qu'au niveau des caractéristiques techniques, on va voir aussi des grosses différences sur les montres. Tout d'abord, la plus grosse différence pour moi ça va être que la samsung n'est pas compatible avec un iphone alors que la fossile l'est si vous avez un iphone déjà votre choix est vite fait ensuite on va retrouver un système d'exploitation plus ou moins commun Wear OS sauf que on est sur le Wear OS 3 avec la surcouche samsung côté samsung et on n'est pas encore sur le Wear OS 3 côté Fossil. et ça c'est dommage parce que à comparer euh, au niveau de l'OS pour moi c'est 100% côté samsung que la prise en main est meilleure mais on sait que Wear OS 3 va arriver sur la fossile donc c'est difficile aujourd'hui de comparer vraiment la prise en main à voir côté processeur, la fossil embarque le dernier snapdragon 4100 plus la samsung embarque le exynos w920 comparer les processeurs c'est un petit peu difficile car celui de samsung on a un petit peu moins d'informations que le snapdragon mais ces deux processeurs permettent de faire tourner la dernière version de wear OS et permettent une assez bonne fluidité néanmoins côté samsung on a 1,5 giga de ram couplé à ce processeur et 16 giga de stockage alors que côté fossile on a 1 giga de ram et 8 Go de stockage du coup, là-dessus, avantage côté Samsung. Vous allez voir que grosso modo côté caractéristiques techniques, c'est vraiment avantage à Samsung. On va retrouver des capteurs communs entre les deux montres, altimètre, baromètre, capteur de SPO2, cardio-fréquence-mètre, accéléromètre, boussole, capteur de lumière ambiante. Mais côté Samsung, il y aura des capteurs très importants en plus. Je vous le disais, le CG, le capteur bioactif qui va permettre d'avoir la composition corporelle et la technologie permettant le tensiomètre. En plus de ça, côté Samsung, on aura une résistance à l'eau et une étanchéité de 5 ATM, contre 3 côté fossiles. Les deux intégreront le GPS, le NFC, un micro un haut-parleur. Voilà grosso modo pour les caractéristiques techniques. Maintenant, parlons des fonctionnalités. Qu'est-ce qui va vraiment changer Alors... Actuellement, on est en 2021 Il n'y a pas encore Wear OS 3 côté fossile. ça c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte, parce que ça va quand même nuancer euh, mon, Ma comparaison et, et mon envie, car Mi 2022, quand il y aura Wear OS 3 La fossile sera quand même plus attractive Actuellement, dans la prise en main, l'ancien Wear OS, c'est un système d'exploitation Que moi, je n'aime pas, que je n'apprécie Pas forcément, là on est vraiment sur Cette version, elle n'a pas été forcément améliorée C'est fluide, c'est rapide, il y a une nouvelle puce Du 1Go de RAM, ça va vite, mais les choses restent que cette version de Wear OS est horrible par rapport à la version qui est sur la Samsung. Oui, la Samsung va embarquer le nouveau Wear OS 3 et une surcouche aux petits oignons. Côté fossiles il n'y a pas vraiment de surcouche d'applications fossiles on va vraiment rester basé sur les applications google alors que sur la Samsung on aura tout ce qui fait les bonnes bases de Wear OS et une surcouche d'applications vraiment agréable avec les applications de santé etc etc pour rappel le cg et le torsiomètre théoriquement c'est que pour les gens qui ont un mobile samsung je vous ai sorti un tuto pour un petit peu court-circuiter euh, cette restriction mais voilà officiellement si vous voulez avoir ces fonctionnalités il faut avoir un téléphone Samsung. Du coup dans la prise en main il y a vraiment un gros avantage aujourd'hui côté Samsung parce que on est sur peut-être le futur OS qui sera sur la Fossil. Donc là c'est vraiment difficile à dire si le Wear OS 3 qui sortira sur la Fossil dans 5-6 mois est-ce qu'il sera supérieur à ce qui l'existe côté Samsung. Par contre gros avantage côté Fossil vous savez avec Wear OS l'autonomie des montres est ridicule on est à peu près sur un jour pour la Samsung en fonction de l'utilisation et c'est à peu près pareil sur la fossile. L'avantage c'est que sur la fossile on a une charge qu'on peut appeler rapide pour une montre connectée. En une demi-heure vous allez passer de 0 à 80% alors qu'une charge complète de la Samsung c'est plutôt une heure et demie. C'est-à-dire que ceux qui sont un petit peu réticents à prendre un OS qui va bouffer beaucoup de batterie auront la possibilité avec la fossile de recharger en une petite demi-heure ou moins d'une demi-heure, ça dépend combien vous voulez de pourcents. Mais ça vous permettra de jouer là-dessus sur la petite autonomie avec une charge rapide. Ça c'est un gros avantage côté fossile et je pense que lorsqu'il y aura Wear OS 3, ça permettra aux gens qui sont un petit peu sceptiques de passer sur euh, voilà, un système d'exploitation énergivore à y passer grâce à cette recharge rapide. Du coup, maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir les amis C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, personnellement... <rire> Non c'est vraiment compliqué à dire Pourquoi Parce que moi vous le savez que J'utilise mes montres connectées principalement avec mon iPhone J'adorais utiliser la Galaxy Watch 3 Avec mon iPhone, là déjà je peux pas le faire sur la Galaxy Watch 4 Mais bon disons que j'ai un mobile Android Actuellement je choisirais plutôt La Galaxy Watch 4 pour l'OS Parce que l'OS actuel qui va être amené à évoluer, sur la Fossil J'adhère pas. pas à l'ancienne version de Wear OS Mais la Fossil a vraiment Du potentiel, surtout que Elle a un look qui va plaire à beaucoup Lorsque il y aura Wear OS 3 elle sera pour moi une concurrente directe à la samsung mais pour moi il y a quand même quelques petits manques côté fossile qui ne peuvent pas être compensés par la charge rapide car oui si vous cherchez une montre je vous le disais qui a une charge rapide la fossile c'est peut-être un très bon choix pour vous mais après personnellement j'attache un petit peu d'importance au côté santé et samsung propose des capteurs au dessus pour le même prix c'est donc à cause de ça que mon cœur balance mais j'ai vraiment hâte de voir ce que la fossile donnera avec Wear OS 3 donc je vous ferai quand ça sortira bien entendu une vidéo dessus et en attendant personnellement je partirai sur la samsung avec un mobile android et encore plus avec un mobile samsung voilà les amis sur mon comparatif entre la samsung galaxy watch 4 et la fossil gen 6 c'est vraiment deux montres qui en ont dans le ventre qui vont je pense être sur le marché pendant bien deux ans facile avant d'avoir montré tout ce qu'elles peuvent faire en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vivez high tech dites moi en commentaire sur laquelle vous partirez merci et à bientôt sur ma chaîne